Bonjour, je suis Birgit, Product Development Director chez ProNails. J'ai le plaisir de vous présenter notre toute nouvelle gamme de gel LED UV. Nous avons créé une gamme très simple, facile à comprendre, facile à utiliser et qui permettra de faciliter les choix au salon et de gagner beaucoup de temps. Quand je demande à une styliste professionnelle comment elle choisit ses gels, elle me répond par exemple « j'écoute ma cliente » ou « je regarde d'abord les ongles de ma cliente pour choisir le gel à utiliser » ou encore « je préfère utiliser un gel que je connais bien ». Donc, consciemment ou inconsciemment, en tant que professionnel, vous choisissez vos gels sur la base de trois critères. Votre propre degré d'expérience, le type d'ongle de la cliente et le résultat final souhaité. Voici l'aperçu de la gamme complète de Base Gels, Builder Gels, Camouflage Gels et Repair Gels. Ces gels catalysent tant sous LED que sous UV et donnent une sensation de chaleur très faible. Quelle que soit la viscosité, tous ces gels s'étendent bien et demandent très peu de l'image. En plus, les noms des nouveaux gels sont très clairs, ils indiquent la fonction du gel et sa couleur sur l'ongle. Tous les base gels permettent de catalyser 5 ongles à la fois en seulement 30 secondes sous de light pour gagner un maximum de temps. Les base gels sont disponibles en deux viscosités, une moyenne pour les stylistes débutantes et une faible, plus liquide pour les stylistes plus expérimentés. Il y a deux types de gels de construction, les flexible gels, idéaux pour les clientes qui ont des ongles flexibles et les clientes qui sollicitent beaucoup leurs mains au quotidien, et les hard build gels qui sont indiqués pour les clientes qui souhaitent des extensions plus longues. Ces gels sont si solides qu'une fine couche suffit et ils permettent donc de créer un look très naturel. Malheureusement, toutes vos clientes n'ont pas de magnifiques ongles naturels et c'est là que vous vous pouvez faire la différence. Les camouflage gels se déclinent en différentes nuances et intensités de couverture pour répondre à tous les besoins et aller à toutes les carnations. Avec les Repair vous pourrez soit réparer un ongle abîmé ou renforcer tous les ongles abîmés et affaiblis. Dans la nouvelle gamme de gel LED UV, vous trouverez donc tout ce dont vous avez besoin pour créer les jolis ongles que vos clientes méritent. En résumé, ces gels vous permettront de gagner du temps. Ils peuvent être catalysés sous LED avec une sensation de chaleur très faible, 5 ongles à la fois et sans trop devoir limer. Alors si vous aussi vous voulez gagner du temps au salon, regardez vite nos vidéos sur les gels. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre magnifique profession pour sublimer vos clientes.